Écoute-moi les petites merguez, j'espère que vous avez bien cette vidéo. Vous allez voir la liste absolument incroyable de mage de Dead Draw. Dead Draw présent dans les championnats du monde. C'est une liste des championnats du monde, une liste hyper intéressante. Mage, c'était la liste que je n'avais pas encore proposée. C'est un deck qui est très fort contre les top decks de la méta. D'ailleurs, lui-même est un des top tiers de la méta. Il fait partie des decks tiers 1, des 4, euh, des 4 fantastiques, si je peux dire, avec le... Euh, le voleur, le prêtre, l'Illidan et euh, et lui-même. On pourrait même rajouter le cinquième. Euh, finalement, avec le druide qui est très très fort. Mais pour le coup, voilà, cette version-là est très intéressante parce que il y a du burst, il y a du contrôle. C'est safe, c'est pas très compliqué à jouer. Vous allez voir que euh, la vidéo est très intéressante et elle vous montre vraiment toutes les possibilités qu'a le deck contre plein de match-ups différents. Il euh, y a les objections qui sont très intéressantes contre Illidan. Vraiment, on a des cartes contre tous les match-ups et souvent. On pense, quand on a des cartes contre tous les match que justement, on est déséquilibré contre tout. Vous voyez, c'est vraiment le fait de, de, de se dire, bah j'ai un deck qui peut tout battre, mais en fait, dans la théorie, oui, mais dans la pratique, non. Et bien bah là, dans la théorie, on peut tout battre, et dans la pratique, on bat tout. Bref, vous allez voir ça dans cette vidéo, j'espère que la liste va vous plaire. Vraiment, avec cette liste, vous allez passer légende, ça, je vous l'assure et je vous le certifie. Bon visionnage. Et c'est parti contre un voleur. C'est un vrai voleur. Donc, euh, on imagine que c'est voleur d'agonie. Est-ce qu'on va garder euh, rune, perroquet C'est un petit peu lent, même avec lanceur L'idée, c'est quand même d'agresser. Euh, on va quand même essayer de réaliser une courbe de mana. Hein, ce, qui, ce qui va nous permettre accessoirement de tenir. Et puis, soit on essaiera de le tuer au burst, soit on essaiera de geler son board et de jouer tempo, finalement, de grignoter, grignoter. Le problème, c'est qu'il peut y avoir dans son deck, bon, on a Polymorph, évidemment, qui est une carte exceptionnelle. Je pense que contre un vrai voleur, Polymorph est une carte que je vais garder, pour le coup. Mais ce sera peut-être l'exception. Je ne garde pas les cartes comme Blizzard et tout, parce que c'est juste reculer. Enfin, c'est pas reculer, mais c'est tenir. Tenir pour tenir. Et Blizzard, c'est intéressant si jamais si euh, comment dire si on a déjà le board si on a déjà cette faculté à faire baisser les points de vie de l'adversaire et le finir avec euh, avec un peu de burst euh, genre avec un wildfire wildfire évidemment on garde en main forcément donc c'est pour ça qu'il faut réaliser des mulligans un petit peu agressifs pour avoir un maximum de, de petites créatures du début euh, bah écoutez on va jouer ce fameux, cette fameuse affaire glacée sur le T3 sur le T2 pardon donc comme ça on a pas mal de dégâts, derrière on fait le Sanctum, on réinvoque des 2-2, donc voilà, ça c'est une façon de gagner le match-up pour le coup, de jouer comme un euh, match tempo. Et c'est ce qui est intéressant avec ce deck, c'est qu'il est quand même assez euh, polyvalent, il a vraiment ce côté très contrôle, côté très value, et il y a ce côté un petit peu plus vénère. Là on met en place et qu'il faut mettre en place, après ça va dépendre, parfois on va avoir une main lente et puis tant pis pour nous. Je crois que je vais faire Objection ici. Je crois qu'Objection est quand même une carte excellente. Après, la question est, est-ce que je garde Objection en main Je crois que oui. Je crois que oui. Je crois qu'Objection est vraiment trop trop fort contre, contre d'Agonie. Là, j'avais pas envie de faire Sanctum, je l'ai ma 2-2. De Il peut avoir peur d'un contre-sort. C'est souvent Objection. Il fait porte, ça veut dire qu'il a peut-être envie de tester comme ça ce petit contresort. Et ce n'est pas contresort. Ouais, il fait prep. Et il a balancé la prep là, je comprends pas. Qu'est-ce qu'il fait Pourquoi Je vais mettre ma 2-2 en place, comme ça ça continue à, à grignoter. J'ai une 2-2 de plus. Je pense qu'il n'aura pas de créa à partir du moment où j'ai objection. J'ai pas trop compris cette prep, mais je pense que ça l'a un peu dé. Entour Looper, ok. Waouh. Bon, il joue cette version là. Quoique, non, je suis con. Entour Looper, ça peut être joué dans la version. Enfin, c'est même joué dans la version d'Agonie, je suis bêta. Je peux presque développer le bran pour agresser Je pense pas Je crois qu'on va rentrer le ping C'est con mais chaque dégât va être important dans ce match Et je pense qu'on va rentrer le ping ici Ok Intéressant. Je crois qu'on va mettre double board. Hyper. Prince. Et ça. J'aime bien l'idée. J'aime bien l'idée. Prochain tour, on pourra passer 7-5-8. Rentrer des dégâts. Ou alors il joue. Euh, et ça demande. C'est bizarre, il a lâché la prep. Donc euh, franchement, j'ai vraiment pas compris. Je pense qu'il a juste stressé. Il a eu un petit coup de chaud. Écran de fumée, ok. Peut-être qu'il s'est dit avec... Peut-être qu'il a juste plus compris la prep et il s'est dit je vais pouvoir faire Entour Looper. Mais c'est con parce que j'avais mon objection. En fait, il s'est vraiment empalé dans mes cartes. Ouais, là, nice. Il va rien faire d'autre. On va bien passer 7-5-8. On peut Rafale avec Varden. C'est très très agressif comme play, mais je pense que ça a du sens. Rafale. Bran. Varden. Brûlée, bah écoutez, c'est pas mal, hein. Si, là, il a tout le temps perdu. Vous voyez, on a joué agressivement. Après, c'est une game où on aurait sûrement tout le temps gagné. Parce qu'on a Rune de l'Archimage, Métamorph, enfin, genre. Et c'est pour ça que les decks. Vous voyez, les decks aussi forts comme Voleur Aldagonie Aussi explosifs, aussi incontrables théoriquement bah en fait ils le sont sauf qu'ils le sont, tous les decks sont contrables, mais avec des cartes qui ne sont pas forcément présentes dans la méta Et un deck tel, extrêmement pété va créer une nouvelle méta Une méta avec des polymorphes, une méta avec euh, comme hier, le paladin, le, une méta avec des paladins euh, qui vont jouer double starfish par exemple Il a peur du Bran. Et une peur qui est pas justifiée, je pense. Son règne bah écoutez, pile poil, hein. 40-0, on aurait dans tous les cas gagné, mais là au moins c'est encore plus propre. C'est vraiment, le gars m'a mis 0 dégâts, je l'ai battu du début à la fin. Rien à dire. Et c'est ça que j'aime, c'est que parfois, il y a des, des line-up qui sont méga polarisés. Et en fait, les decks de tournoi, de, dans, les, dans les tournois, sont rarement des decks de ladder. Mais là, vu que la méta c'est 4-5 decks ultra-dominants, prêtre mage, euh, non, euh, voleur, enfin pas dans l'ordre, mais voleur prêtre, Illidan, mage, et, euh, et voilà les quatre, les quatre decks quoi. Après il y a un petit peu de paladin qui se greffe, et principalement ces quatre là. On garde Alibi. Ah, je pense pas quand même. Bah ça fait qu'en fait, il n'y a pas de... Tu peux pas faire des line-up full agro, parce que c'est des decks qui sont objectivement au-dessus des autres, vous voyez c'est pas des decks qui, qui polarisent une méta. Comme... Enfin, je sais pas si c'est clair ce que je dis, mais en gros les, ces 4 decks dominants, ou même surtout Illidan près de voleur, ils ont que des bons matchups. Vous voyez, ils ont pas de mauvais match-up. à part d'autres decks plus puissants qu'eux ou qui feraient une meilleure sortie. On a vraiment envie de faire rafale. On peut piocher des T3, je pense qu'on fait ça. Et ça on va pas le jouer On va le garder Quand il commencera, à... quand on commencera à sentir le... le burst avec la Jace On pourra le geler à ce moment là Je pense qu'on va le garder Mais euh, qu'est-ce que j'allais dire Relique ok Comme ça il proc le... derrière l'autre le... relique Intéressant Astalor, On la joue hein. Bon je pense pas donc, qu'est-ce que j'allais dire Oui, euh, donc en fait, il n'y a pas de, de deck qui contre d'autres decks, etc. Donc, on n'est pas dans une méta-tournoi où, comme la majorité des méta-tournois, il euh, y a des combos. Pour battre les combos, il faut que je joue les aggro. Bon, là, c'est vraiment euh, hyper euh, schématique. mais Il y a des contrôles. Il faut jouer des mid-range pour battre les contrôles, etc. Et si je banne ça, j'ai un bon match-up de manière générale dans sa line-up. Ah, il joue une line-up aggro. Je joue une line-up... Euh... Euh, Midrange, donc ça peut être compliqué. Ah cool, ils jouent une line lineup aggro, ils jouent une lineup plutôt contrôle. Là, c'est vraiment, ils ont tous la même. Ils ont tous des decks contrôle, ils ont tous les meilleurs decks du jeu. Bon, on pourrait dire qu'ils ont tous opté pour la fameuse lineup euh, Bring Best Deck. Voilà. La BBD. Et... Euh... C'est mieux ça, je crois. Donc ouais, là, ils ont tous pris, tous pris pardon, la lineup euh, avec les, avec les meilleurs decks. Et donc forcément bah ces decks-là, tout ça pour ça vous allez me dire, <rire> ces decks-là euh, sont les meilleurs decks aussi en ladder. Donc ça c'est assez cool de, parce que parfois il y a des joueurs qui font des top légendes avec des decks, mais là c'est quand même les meilleurs joueurs du monde qui se sont entraînés, entraînés pour ce tournoi, donc je trouve que ça a même encore plus de sens de jouer leur line-up en ladder. Normalement, encore une fois, ça va pas... il faut éviter de prendre les decks de tournoi pour des decks de ladder, mais là vraiment je trouve que c'est très très justifié et c'est hyper intéressant. On n'a pas envie de prendre des dégâts dans le match. Hein. On n'a pas envie de prendre des dégâts. On veut essayer d'être le plus haut possible en PV. Donc avec cette... Euh, on a une belle sortie, hein, le double Wildfire, c'est vraiment génial. Avec Évocatrice, c'est hyper intéressant aussi là. On va être vraiment très très haut. Que chaque dégât qui grignote. En fait c'est de l'armure qui va grignoter. On veut être haut en armure à partir du moment où il commence à faire sa tambouille. Comme ça on a le temps de voir venir et on aura aussi la, une meilleure façon de jouer rafale. En tout cas on aura plus d'infos sur rafale, on va moins se tromper sur rafale. Le truc c'est que si on est bas en PV, on aura envie de rafale tôt parce qu'on aura peur et ce sera pas forcément bien. Et on est bien curvé en plus. Hein. Voilà, j'ai pioché de la caille, mais... Euh... On a ça, pouvoir... On grignote, hein, mine de rien. Après, lui, il a beaucoup de points de vie. Hein. Il peut gagner beaucoup de points de vie avec son, avec ses combinaisons. Ah, j'ai un naft là. En fait, c'est parce que je bois la gourde. Et en fait, je mets mes... je mets mes doigts comme ça. Et le truc, c'est que les doigts sont forcément un peu sales. Pourtant, moi, je suis vraiment. Euh, J'ai un toc avec les, la saleté. Je me lave les mains 5-10 fois par jour. Mais ça empêche que, bah. Il y a toujours des petites poussières, des choses. Et je fais ça. Et je crois que ça fait deux jours, là. J'ai un NAF, ça me brûle. Vous vous en foutez, mais je raconte ma vie. Parce que. De toute façon, le gars, il met 1000 ans à faire son tour, là. <rire> mais c'est trop mal. Mais je crois que je vais arrêter. Je vais essayer de boire avec une bouteille d'eau et un verre. Parce que je crois que c'est ça, c'est la saleté du truc. Bref. Butez-le. Pas le buter, ça. Étamorph. Pour ça. Notre alors on peut ouvrir les bras et accueillir avec euh, plaisir et volupté euh, les dégâts qu'il va nous rentrer. Ou alors euh, c'était un bait et il va pas nous mettre beaucoup de dégâts. Pour le moment ça ressemble à un bait. Alors, il se fait plaisir quand même avec sa relique. Relique ça va prendre un nerf mais je vous dis mais un petit nerf. Déjà il n'y aura plus la diminution des, des coups. Je pense que ce sera juste piocher deux. Et l'amélioration serait peut-être sur la pioche. Piocher 2, piocher 3, piocher 4, mais il n'y aura pas l'amélioration, j'imagine. Hein. En fait, c'est l'amélioration qui est infâme. Je pense. Hein. Parce qu'en vrai, s'il pioche plus, il aura souvent des overdraws et tout, connaissant le deck. Donc je pense que ce sera ça pour moi le, le nerf. Ou alors ça passera à 6 mana. 6 ou 7 mana. 7 c'est un peu lourd, mais peut-être 6 mana. Genre, tu augmentes le coût des reliques de 1 chacune. Tu la Jace. De 1. Et puis déjà, t'as un deck qui est un petit peu nerfé. Tu dénerfes le guerrier. Parce que le guerrier, ça fait longtemps qu'il a été nerfé finalement. Tu dénerfes le guerrier. Avec le sort à 4 là. qui Tu le repasses à 3 mana. Pour faire des guerriers un petit peu plus, plus vénères. Le guerrier contrôle. Bon, euh, je pense qu'il faut accepter que ça n'existera plus. <rire> De toute façon. Vous bon, voyez, on a les, les spots là avec Mordresh et tout. C'est intéressant. D'ailleurs, je pense c'est sur mon Mordrèche. Après, il peut mettre du board, ce qui est un peu chiant. Peut-être on va juste faire ça. On va pinguer là. Je pense qu'on va quand même faire rafale parce qu'on risque de moins pinguer maintenant. Et on bourre. Là, maintenant, on risque de jouer des, des, des, des trucs et moins faire le pouvoir heroic. Et au pire euh, on le fera pas. Et ça peut être pas mal là de commencer à geler. On rentre quand même dans une zone où il... ça va commencer à.. Vous voyez Qu'est-ce que je suis en train de faire là Là j'ai pas une crise d'épidélipsie, hein, je vous le montre. Ça va vous de trouver, je suis un mime, hein. là je suis. Vous voyez Là c'est zone de turbulence. J'étais en train de mimer une zone de turbulence. Après je suis pas agent du jardin hein, non plus, hein, mais bon. <rire> Ok, donc là Mordresh est mieux évidemment. Un spot comme ça. Pas face, man Pas face man Face man. Bon oh, ça commence à faire un peu peur. Je crois qu'on va mordresh et le gelé. Oh en plus avec le deuxième rafale. Il est obligé de se healer, et derrière, il prend un... Hasta luego, Ok. Simple efficace, brutal. Et pas le but du deck, quand même. C'est pas un deck brutal. Hein. <rire> C'est avec contrôle, mais bon. En même temps, contre les decks comme ça, il faut essayer d'être un petit peu plus énervé, sinon on gagne pas. Déjolé, bro enfin, Il va gagner un peu de points de vie. Boom. Boom. Boom. Boom. Il a pas eu de chance. Parce que ça c'est arrivé après, vous voyez. Il a pas eu de chance. Ouais. Là, il a perdu hein. bon. Là, il a plus de dégâts en fait. Là il a plus de dégâts le gars. Donc quand bien même je le tuerai pas. Parce que je le tue pas, mais juste il a plus de dégâts dans son deck. Ok. Heureusement qu'on a fait euh, qu'on l'a gelé là dans le timing. Vous hein. voyez, typiquement euh, game d'exception ici. En oh, de pleurs orageux. Illidan. Revanche. Revenge. On va garder l'ensorceleuse. On va garder l'ensorceleuse. Évidemment, si j'ai pas de sort je ne joue pas T1. souvent un sort quand même est ce qu'on peut voir ce qu'il a enlevé ah super ça on peut pas voir âme liée il y a trois cartes qui ont leur âme liée à, au, à la faute de la dévoreuse dame incroyable hein ouais j'aime bien cette curve. Hein. très très agréable hein. là si j'étais en championnat du monde euh... Euh, je serais content là <rire> c'est con quoi phrase non ah, mais avec une sortie comme ça je veux dire elle est vraiment belle cette sortie très agressif agressif sur l'homme comme on dit ok l'objection faudra vraiment le jouer au bon timing quoique Oui, au bon timing quand même Ça me va, ça me va. est ce qu'on fait Astalor Plus Rafale. C'est très agressif, mais c'est ok. Ça dépend Madro. Flambé. Non, je crois qu'on va Objection Flambé. On Objection maintenant. Bah, en fait Objection, c'est quand même assez agressif. Je crois que ça me va. Sachant qu'au prochain tour, je vais faire Astalor Intelligence. Donc autant la jouer maintenant. Entre un peu de dégâts, je suis serein. Je suis à 43, c'est bien. On a du gel avec Rafale. va ouais, joue une version contrôle. Ça devrait être plus facile. Je pense. Ouais, ça devrait être plus facile comme match. Pour le coup. Bah, c'est déjà moins fort en fait. Tout simplement c'est moins optimisé. Je vais quand même vérifier mais... Je vais vérifier si au championnat du monde il y a des Illidan qui ne sont pas des Illidan que l'on connaît. Je vais vous dire ça. Quest, quest, quest, quest, quest, quest, quest. Non, 100% de quest. Non, oh, non, 100% de quest. On le gèle. Pas maintenant. Pas maintenant. Alors le tracker, je le redis, c'est Firestone. Firestone, j'aime bien parce qu'il donne des petits euh, des, des petits indicateurs sur les squelettes. sur le. Moi, j'ai commencé à le jouer avec le prêtre sanglier ça donnait des indicateurs sur les amulettes. C'est très intéressant. Je trouve que c'est beaucoup plus poussé que Hearthstone deck tracker. Magistère, c'est pas choquant. Magistère, ça fait piocher deux et ça met call case. Ça fait fire. J'aime bien Magistère ici. Ça joue les trois, Les 3 couleurs primaires, les quadricolores comme on dit. Le flambé. L'affaire glacée. Et le wildfire. Euh, et l'intelligence, pardon. Ok Très bien Ça ça met 4 C'est strong On est bien On est bien On est bien Je suis très haut en PV Il y a Objection Qui est relou pour lui Il être obligé de trade Voilà Très moche La faux On a une VPR dans le deck <rire> Monsieur on s'en fout un peu à la vipère, est-ce qu'on la joue Pas sûr. Bah, je pense que c'est ok en vrai. C'est agressif. Après ça, ça met 4 quand même. C'est presque supérieur à la vipère. Hein. Bah, là, on pêche pas l'autre, non Si je fais ça. Vipère. Les rafales. C'est juste un play agressif avec prise de board. Derrière setup de l'étal avec le sort à zéro. Je pense que c'est pas mal. Après, Astalor, c'était bien parce que je pouvais avoir l'autre Astalor. Mais bon, là, de toute façon, c'est une gamme qu'on a gagné. Hein. Quel que soit le play, alors peut-être que si on est en tournoi, on, on, on se prend encore plus la tête. Enfin, on se prend la tête, du moins. À à dire quel est le meilleur play Celui qui nous fait passer de 99,9% à 100%. Et en vrai, c'est une gamme qu'on a toujours gagnée. Quel que soit le niveau de notre adversaire ici. Il a pas voulu faire ça, bah il peut maintenant encore, hein, s'il si veut. Ou alors il avait des trucs à jouer. C'est pas mal ça, hein. j'avais pas l'étal dans tous les cas. Hein. Oui, petit bug euh, visuel, hein. c'est marqué victoire honorable, gagne 2 points de dégâts alors que c'est 1. C'est bizarre d'ailleurs ce truc. Évidemment, avant c'était 2 et, et euh, le nerf était assez bah, correct, je trouve que la carte est toujours très forte. Et c'est clair qu'elle fait moins gagner seule, avant ça faisait vraiment gagner tout seul, tout seul quoi. Là il y a des matchs typiquement contre Druid et tout, le plus un on va pas forcément gagner. faire gagner. Voilà c'est un peu faussé parce qu'on est sous deux wildfire donc forcément ça, ça, ça, ça envoie du lourd mais. Trois même d'ailleurs. En deux. C'est beau ça. Hein Bien joué Batman. Ouais c'est confortable hein. Je dirais presque que ça, c'est des decks euh, qu'on pourrait qualifier de deck Netflix. C'est-à-dire que je pense que tu peux regarder un film, une série en même temps. Un truc un peu léger, hein, mais... Et, euh, et faire tes games en même temps. Parce que c'est assez bien curvé, c'est assez facile. C'est tellement rouleau compresseur comme deck. Les plays, c'est quand même juste des gros plays lourds. Enfin, vous voyez, il n'y a... Y a pas un milliard de plays. C'est souvent curvé. Enfin, je ne sais pas comment expliquer ça. C'est Par exemple, typiquement Illidan... Euh... Je vais regarder Apprenti contre Chaman Si c'est un vrai Chaman, euh... Oup, le board il va être comme ça Donc euh... ouais, typiquement Illidan, je pense qu'on peut pas faire autre chose en même temps oui. Parce que c'est hyper tricky la pioche, machin, bien régler ça Je pense que ça, tu peux faire autre chose en même temps C'est des decks qui sont quand même assez faciles à jouer puis les adversaires vont vite concede. Par exemple dès, qu dès que c'est un peu board centric en face et qu'on a fait la première AOE, en général ça va partir. C'est surtout un deck qui a avec pas mal de cartes en main aussi. Donc euh, C'est pas, pas comme si tu joues aggro, l'adversaire te fait une AOE, mais il a plus qu'une ou deux cartes en main. Tu te dis allez let's go, je continue. Voilà, on va faire une AOE, on aura encore 6-7 cartes en main et il, il sait que ce sera fini. Burin de gravure. On a bien fait de garder apprenti. Lui met un petit totem. Totem, mais totem, mais oh deux alibis, c'est un peu naze. On va le faire maintenant, ça permet d'aller chercher ses totems petit à petit. On n'a pas une très bonne main, en vrai on a deux cartes mortes avec les alibis. Et Rafale est pas très bon ici. Ça doit être un deck évolution pour jouer double vue, je pense. alors c'est un contrôle qui jouerait ça. Ok. On contrôle le board. Petit à petit. Objection sera pas fort parce qu'il a les piranhas. Typiquement, ça c'est le genre de match-up qui peut être vraiment pas bon. Parce que c'est un deck qui n'est pas méta. Et que. Ça passe sous le radar de ce qui est censé euh, battre notre deck. Bah, typiquement, Objection c'est une carte morte. Enfin, vous voyez, il y a pas mal de cartes mortes dans le match. Alibi ça fait pas grand chose. Voilà, on les a en plus en main, mais. Après, c'est jamais des matchups qui sont polarisés. Quand je dis mauvais matchup, c'est... Euh... Je vais face, hein, franchement. Honnêtement, hein, je vais face. Hein. Je vais jouer agressivement. Euh, surtout si c'est un truc un peu aggro. Mais euh, oui, dans tous les cas, c'est des decks qui sont moins forts que le nôtre. Vous même si le match-up est bon, et c'est ça qui est intéressant, ça c'est important à comprendre. C'est pas parce que vous avez un mauvais match-up contre un deck que le deck de l'adversaire est meilleur. Ton deck il est moins fort que le nôtre, mais il peut avoir un bon match-up contre nous. Après, je connais pas son deck, donc c'est difficile de dire il aura un meilleur match-up. Déjà là, il en utilise tous ses piranhas, donc c'est bien pour nous. Pour l'objection. Ça, la... ça change pas mal la chose. Oh, Giant. Bon, un deck avec des géants et tout, c'est quand même un bon match-up je pense. C'est à dire, c'est vraiment mono board centrique. Ok, cool. On blizzard face. Pas fou, hein. On le board. En 3, ouais, si, mais. Ah, je pense que j'aime bien juste blizzard. Comme ça avec apprenti on peut raser le board au prochain tour. Ouf. On va raser le board. Bon, la rune est super dans ce match-up. Oh, c'est face Quelle horreur. Bah, Rafale et euh, Objection. Ça, ça met que 2. Hein. Ah non, ça met 3. J'aurais pu buter ça. Non, mais c'est ça. Non, c'est ça. Je crois que c'est ça pas sûr en vrai, mais je crois que c'est ça. Parce que de toute façon, il y aura une rune derrière. Au pire, il y a Alibi. La rune va sûrement tout gérer. Je pense que c'est quand même pas mal de développer l'objection maintenant. Alors, je pense que le play, c'est ça. Même si, il faut aller un peu vite à la fin. Ok, nice. Super, super. Bassin. On va le faire. Un peu chiant. Ah pour bon, ce mission en vrai perroquet donc on a rune perroquet on a perroquet blizzard je crois que j'ai envie d'alibi face je crois que j'ai envie je pense pas qu'il qu du... qu ait... Qu ait par pardon d'huile dans son deck vu que c'est un deck basé sur les grosses créatures Enfin sur le fait de mettre du board et de jouer des furies sanguinaires et des géants. Je pense qu'au prochain tour je fais rune et rune va toujours gérer le board. J'ai pas envie de perdre des dégâts en allant sur ses créas, sachant que la rune elle va faire le taf. La rune c'est une... une fausse carte RNG. On pense que c'est RNG mais en fait ça ne l'est pas. Bon ça c'est pas mal aussi. Hein. Je pense que rune est quand même meilleure. Ah, oh, c'est pas mal ça. Ok. Bon, c'est pas ouf. hein. Heureusement qu'on est à 34, mais c'était pas ouf. Là, c'était vraiment pas ouf. Et ça empêche que vous voyez, on a mis du board. Si on n'avait pas eu mis du board, on aurait fait une AOE. Ça revient un peu au même. Assez ah, moins bien que prévu, hein, mais bon. Ça reste quand même très intéressant. Ça reste quand même très compliqué pour lui. Oh, c'est pas mal ça. Il a de la chance là-dessus. Ah non, ça non et ça non. Et il a de la chance là-dessus. Hein. La vague primordiale. Oh. On peut essayer de setup un létal, mais après on peut prendre Brocan. Brocan avec du heal, ce serait chiant. Donc c'est pour ça que j'ai pas envie de partir en mode euh, j'essaye de burster mon adversaire, juste par rapport au Brocan. C'est quoi d'Algera ça elle... Là, on va le mettre là. elle se Ah oui, elle se transforme. Okay. C'est quoi lui déjà Un... Provocation de 10. Gèle. Et lui, il booste les cartes dans la main. Ouais. Hop là. Pas forcément bien ça. Pas forcément bien. Oh waouh. Les flambées, on prend. Les flambées, on prend. On a 5 hein, quand même, c'est beaucoup. On n'est pas méga serein, je pense que je vais faire Alibi. Je pense que je vais quand même aller face, comme ça j'ai l'étale au prochain tour. S il n'a pas Brocan. Ouais. Je pense qu'il si n'a pas Brocan, comme ça j'ai l'étale au prochain tour. Et s'il si a Brocan, de bah, toute façon je rase souvent le board avec Apprenti, sachant que j'ai aussi le board qu'il faut gérer. Elle est intéressante cette partie. En fait, on est large devant. Genre, on a vraiment l'impression qu'on peut jamais perdre. Mais lui, il a peut-être pas cette impression-là. Et ce qui fait que le match est intéressant parce qu'il se bat vraiment à fond, quoi. Il essaye de faire les bons trades, machin. Il, il se bat bien, quoi. Même si nous, on sait qu'on a gagné, mais. Enfin, on sait déjà il y a 4-5 tours qu'on avait gagné, mais. C'est gros, n'empêche, hein, cette explosion de feu-là. 33 le Mordresh. Voilà. Bon, il doit se douter qu'on allait gagner, hein. dans tous les cas, parce que... S'il a un tracker, il sait qu'il y a une carte qu'on a depuis le début en main. Donc il, se doit, do... il doit se douter que c'est un truc qui fait win, quoi. Vous voyez, ça marche bien Franchement, et c'est agréable, hein, c'est vraiment pas très complexe. Les, les match-ups sont assez rapides aussi. On pourrait penser que vu que c'est un deck lent, contrôle. Enfin, contrôle plutôt que ça, que ça pou, peut être un deck lent, mais en fait c'est quand même assez agressif. Ça gagne vite. C'est pas un chasseur face, hein, ça gagne pas tour 5, mais... Attention à ne pas attraper Le voleur. C'est intéressant. J'ai envie de garder Flambé Sivara et j'ai envie de garder Métamorphose. Oh wow. Bah les deux c'est un peu lourd. Après euh, on a la pièce donc c'est pas si grave. Je pense que sans la pièce... Euh... En fait sans la pièce c'est pas la même game. Je pense que sans la pièce il est possible que je garde pas... Sivara. Je garde que Métamorphose Flambée. Je garde quand même un Flambée je pense... Euh, une Métamorphose même sans la pièce. Par contre Sivara peut-être pas. Ouais c'est pas mal ça. Une métamorphose à 6 qu'on peut curver à 5. Ouais. Et le match-up, c'est évidemment ça. On le savait. On peut presque envisager pièce apprenti au prochain tour. Ça le ralentit énormément de tuer ça. On verra. Et c'est vraiment un gameplay qu'il faut considérer. Même si ça paraît un peu bizarre. Ah, c'est dur à dire. Mais... Qu'on le considère et on le fait C'est agressif aussi hein. On a la 3-5, la 2-2 Je pense que c'est un bon play Je pense que c'est un bon play En fait je vais peut-être Sivara comme ça en tempo Je crois finalement Ok ouais, Parce que là il va jouer la lama... ah non, pas la lamardante okay. Je le joue en tempo Ouais, je pense pas. Pas que. À moment, ouais. En fait, si, hein, finalement. En fait, si. hein J'ai un beau petit board. Hein. En fait, à partir du moment où je vais commencer à faire les métamorphoses, il aura perdu. Si j'ai Blizzard, j'aurai des créas. Je pense que c'est. Ça me choque pas de mettre la 3-5 maintenant. <coughs> Pardonnez. Ouais, là on a 6, hein. 6 plus le pouvoir, euh, ça, ça y va, hein. C'est bien. Un peu lent ça. Bah, si la goule elle meurt, elle met des goules, donc on va pas la tuer. Faire ça. Comme ça on gagnera avec Mordresh. Bah, Invincible, ok. Va-t-il face Va-t-il trade oh, Il a raison. Ça, ça a taunt. Hein. C'est vrai que ça, ça se voit pas sur les cartes signatures. Mais sa créature, elle a le taunt. Euh, moi clairement mon esprit Mes lames, euh, lames euh, J'ai pas de lames déjà Mais si on peut considérer que mes bras Ou mes jambes ce sont des lames euh, Non on est, plus proche du, on est plus proche du pigeon Que du Vin Diesel hein, pour le coup Par contre mon, ouais, ouais, mon esprit Est bien, bien affûté, bien acéré. Un poil tourmenté <rire> C'est la faute de Bob ça. Ok Bon ça ça fait pas peur. Juste ça. Fépouse. Petit board. Qui tastes alors in my end et puis c'est gagné, hein. on le sait, il le sait, nous le sachons, vous le sachez. Hein. On est des sachants, hein, nous, de toute façon. L'écran, le fumé. Oh waouh, beau ça. Je crois que c'est une erreur de trade comme ça. Je crois que c'est une erreur ce qu'il a fait. Enfin, parce qu'il il a pris deux dégâts en trop. En vrai, hein, il a pris de, vraiment deux dégâts en trop. Sachant qu'un deck match control, il a pas de one target. Il a des AOE, mais pas de one target. Pas vraiment. Donc une 5-8, je peux pas la passer à part faire une AOE normalement. Donc il aurait dû juste... Pas trade avec l'arme, quoi. mais c'est laisser ma 2-1, tant pis. Alors on a gagné, hein. Mais pas des trucs Alors on a toujours gagné même s'il reste de jouer une goule 4 5 6 7 8 9 9 non Alors, là, il y a un peu deux écoles. Il y a soit l'école de dire Ah ouais, mais s'il gagne des points de vie, tu perds. Enfin, tu perds. S'il gagne des points de vie, tu peux être dans une situation où euh, t'as lâché Blizzard pour rien. Et après, il y a l'école de la vérité, si tu veux dire, l'école de la République, l'école de rugby, tout simplement. C'est de se dire Bah, en fait, dans son deck, il y a zéro carte qui lui permettent de gagner des points de vie. Zéro. Donc, on le met à deux et on a 100% du temps gagné. Tout simplement. Ne tournez pas autour des cartes qui n'existent pas. Vous allez me dire, oui, mais la, les cartes existent. Oui, mais elles, elles, elles, elles, elles, elles n'existent, mais elles n'existent pas, vous voyez. Parce qu'on est dans une méta et les decks sont méta. L'adversaire, il a un deck méta. Il a pas mis un, un truc à 8 mana dedans. Et quand bien même, je gagne quand même. Mais c'est juste que 99% du temps, ce play-là nous fait tout le temps gagner. Donc autant le faire, ça gagne du temps. Et puis voilà, vous voyez. Au lieu de réfléchir à se dire, si je fais ça, ça, ça, non, blizzard, ping, et puis voilà, quoi. On prend zéro risque, on va pas juste faire ping et puis on peut faire juste ping aussi mais. Regardez ma petite torseuse en encore une fois. Ça marche pas sur le, sur le Sanctum. Sanctum carte excellente, alors prêtre. Prêtre, prêtre, prêtre. Prêtre c'est long, prêtre c'est chiant. Ça peut être un faux prêtre. Hein. C'est un vrai, non okay. À voir. Prêtre, ça existe. La question, c'est est-ce qu'on a envie de jouer contre prêtre Ah, oh, c'est cool ça. Oh, ça changerait en vrai, même. Ouais, oh, ça changerait. Euh, ok, ok. Je pense que je veux quand même le jouer. Je veux quand même grignoter. Voilà, j'ai T3, T4. Bon, l'avantage, c'est qu'on a un deck qui peut mettre pas mal de burst. Je suis en train de me dire que mon Mulligan, c'est une connerie. <coughs> parce que je pense qu'il fallait peut-être Mulliganer agressivement pour le, le Magister. Je pense que Sanctum doit se garder. Je pense que Lanceur ne se garde pas contre Prêtre. Donc là, my bad. Vous voyez, j'ai pas trop réfléchi au Mulligan. Et pour le coup, c'est une erreur. Après, c'est pas mauvais, hein, parce que ça grignote, mais... Quoique en fait je sais pas parce que c'est pas un prêtre avec des AoE, c'est pas un prêtre avec des, des anti-bêtes. Bah il y a des AOE, mais si il y a des AOE. Mais c'est surtout un prêtre qui est assez lent avec des grosses créas. Donc je pense que c'est pas mal de mettre l'en et de bourrer un peu. En général, ces créatures elles vont commencer à tomber T4, T4, T5. Là, il reste de faire un plaid de prêtre. C'est-à-dire pouvoir sur lui. Donc je crois que c'est pas mal quand même l'ensorceleuse en vrai. Je crois. Je dis pas ça pour euh, trouver une justification à mon mulligan hein, pour le coup. Hein. Euh, je pense que c'est bien d'essayer d'avoir magistère, mais je pense que sur un deck 40 cartes, c'est quand même pas mal de garder la petite ensorceleuse pour, pour taper. Yes, 5-5. Non, échange. Oh waouh, c'est bizarre, pour le moment ça pourrait ressembler à un deck sanglier mais avec Rénatal je trouve ça étrange, dans ce cas là lui il serait vraiment bien parce qu'encore une fois il continue, il, il grignote, on fait à alors maintenant, ah. je pense que ce bord là il est suffisamment fort pour ne pas en rajouter. Reste en statu quo, j'ai pas mal de dégâts. J'ai 7 par tour, c'est vraiment beaucoup. Un prêtre, il peut pas accepter de prendre 7 par tour comme ça. Enfin, plus mon pouvoir. Bon ça, on s'en moque un peu. Ça fait peur sur Astalor, mais... Je recycle la vipère. Ça, je peux le garder en vrai. Répondeur de paix, c'est une carte vraiment infâme, donc là au moins on sait que c'est une version... Euh... Par contre il n'y avait pas Switcherou dans la version que moi j'avais joué, que j'ai présenté euh, avant-hier. Très intéressant d'ailleurs, pour le coup la vidéo est cool. Et euh, ce deck là est très très fort, même si vous êtes comme moi un gros haters du prêtre. Même si de base on est haters du prêtre, en vrai on le joue, on gagne et on aime bien. <rire> Quand on gagne on aime hein. Et Natal, ok. Ah, il prend cher quand même, hein. faut qu il faut qu'il fasse gaffe. Hein. Écoutez, c'est vraiment très très risqué ce qu'il fait, hein, de perdre autant de dégâts. Alors certes, c'est un prêtre, il a du heal dans son deck, certes, il a... Cette possibilité d'attendre un peu pour je value ses cartes, mais il a tellement de value que normalement t'es pas censé prendre deux phases d'attaque quand, quand tu joues prêtre, sinon c'est que t'as fait une erreur. Je vous invite vraiment à regarder la vidéo d'avant-hier pour le coup, où je donne plein plein de conseils. Alors même si encore une fois j'aime pas prêtre, je suis quand même, un, je pense que je suis un bon joueur de prêtre parce que c'est quand même des decks que j'ai quand même beaucoup joué au tout début d'Earthstone et j'ai des bons patterns avec prêtre. Ah là, vous voyez, il, il va se faire poncer le gars, sérieux. C'est pas possible qu'il ait pas de ressources en main. C'est pas possible que sur le son T5 ou je sais pas quoi, il ait fait Rénatal au-dessus d'une autre carte. Enfin genre, vraiment, le gars il fait n'importe quoi là. Alors ça veut pas dire qu'il va perdre, hein. aussi bien il peut gagner, c'est tout l'intérêt d'Earthstone, c'est de revenir dans les situations compliquées. Mais franchement, et là on peut pas dire, oui mais tu connais pas sa main. Il a 10 cartes en main le gars. Euh, je connais sa main. Hein. Enfin 10 cartes en main, il <rire> y a forcément une carte que tu peux quand même jouer avant le, T... avant le T8, non Enfin sans déconner. Ça c'est pas mal. Bon, il est toujours mort hein, sur le papier. Bon, finalement, cette 2-2, elle a bien aidé. On a fait que grignoter avec. On l'a mis 6, hein, je crois. Et il se heal. Sacre bleu. Il semblerait... Non, mais pourquoi il se heal avant de faire Finlay Ouh Ah, mais j'aime pas... C'est quoi le pseudo du, du, du jeune homme Kilo Express. Pourquoi il se heal avant de faire... Ça n'a pas de sens. Prends l'information avant d'utiliser ton heal. Prends l'information mon petit loulou. Ouais, les lumière brûlent, ok. Donc des Naru, ok. Bonne carte. Hein. La muette. Ok, ok. Regarde s'il n'y a pas moyen de setup un létal. Ce n'est que 8 hein. je pense pas. Je pense que ce sera sûrement rune avant d'attaquer ou après. On va sûrement faire une AOE rune. Je pense qu'on va trade d'abord. Ça, ça lui laisse des cartes plus petites on board. Oh déjà ça c'est bien. <rire> déjà ça c'est bien. Pas mal ça. Le temps me manque. Ok. Ouais, pas mal cette rune. Et vous voyez, normalement, il n'est pas censé être à 4. Bon, en vrai, c'est intéressant parce que sinon, le match aurait été long. Là, le match sera plus rapide que ce que j'avais prévu. Je pense que le match-up, euh, il est pour lui. Parce que. Après, on a les polymorphes qui sont super forts contre Serral d'agonie. Mais je pense qu'en vrai, le match-up peut être pour lui s'il joue bien. Mais c'est très limite. Hein. Et encore, s'il joue bien, il faut vraiment qu'il soit très très concentré. Le truc, c'est que nous on a, moins, on a besoin, je reviens, je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure, on a besoin de moins de concentration parce que notre deck est plus facile à jouer. Faut le reconnaître, hein, prêtre, c'est un peu plus compliqué. Bah écoutez, ça gagne, hein, c'est fort, hein, vous voyez il y a du beurre, ça va vite, hein, globalement là on était T10, un hein, vrai T10, vous voyez on gagne T10, globalement c'est ce qu'on a fait hein, je crois dans cette vidéo, gagner T9, T10, euh, c'est hyper intéressant, franchement c'est un deck qui va vous faire bien monter le, le, le classement, qui a cette, cette faculté de, de demander... Peu de concentration au moins, pas peu parce que ça reste un jeu de cartes et de concentration, mais moins de concentration qu'un autre deck. Donc vraiment, je vous invite à l'essayer. Le, je pense que vous allez être vraiment, vraiment content. Et franchement, je vous invite également, si jamais ce deck-là ne vous plaît pas, à regarder les anciennes vidéos parce que les 4, 5, 4, 5 dernières vidéos que j'ai proposées, voire 6, c'est vraiment que des decks top méta qui vont vous apporter un vrai, vraiment bon winrate. Je mettrai peut-être un peu de côté le mono vert qui est un deck aggro, mais peut-être un peu moins fort, plus tiers 2, tiers 3. Euh, mais même le mono rouge, hein, qui est franchement fort dans le ladder, hein, pour le coup. Euh, un poil moins fort, tier 2, donc, euh, mais ça reste vraiment très très bon. Mais vraiment, les, les derniers decks que j'ai proposés, c'est que des... la crème de la crème, à part le chasseur, évidemment, euh, qui a été nerfé. Euh, sur ce, merci à tous, et à très bientôt. Ciao, ciao tout le monde